Voilà, c'est fait. Nos chargés de clientèle seront informés de votre dépôt de dossier. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur le choix de votre forfait de médiation. Merci à tous, à bientôt.